Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très très envie de vous faire. C'est une vidéo sur les activités un petit peu originales, un petit peu spéciales qu'on peut faire à Walt Disney World, donc sur l'ensemble des parcs. Aujourd'hui on se trouve à Animal Kingdom et je voulais vous parler de quelque chose qu'on peut faire qu'ici et que j'adore c'est rejoindre le club des Wild Explorers. Excusez mon accent pourri. En fait, c'est c'est une mission à travers le parc, donc on vous donne un petit carnet que je vais vous montrer juste ici avec des badges à collecter, donc vous avez tout un tas d'activités à faire et je trouve ça extrêmement sympa, c'est plutôt destiné aux enfants mais clairement en tant qu'adulte on s'amuse très bien, les cast members jouent le jeu à fond alors vous prêtez d'abord allégeance en faisant le fameux signe Cou -cou -cou". et ensuite à vous de parcourir le parc pour récolter les badges c'est une activité que j'adore et que j'avais très envie de vous présenter je vais m'y atteler, alors... Là aujourd'hui on m'a donné un petit badge juste ici qui prouve que je fais partie du club et maintenant je n'ai plus qu'à faire l'activité. Les badges sont fléchés, comme vous pouvez voir il y a des symboles tout à travers le parc et vous avez le plan du coup sur le carnet et là c'est pour obtenir le badge flamant rose. Donc là le but de cette première mission de retrouver les tags, ensuite d'aller voir la personne pour voir des photos de flamants roses pour obtenir le badge. Pour ceux qui ont suivi mes aventures storytime, vous l'avez déjà vu, mais donc voici comment le carnet se présente. Il y a de nouvelles pages. La partie Pandora a été ajoutée. Donc là, vous avez une toute première partie pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Là, c'est le plan avec les différents badges. Ça, c'est le premier badge que j'ai obtenu en prêtant allégeance. Et ça, c'est celui des flamants roses que je viens d'avoir. Et il y a une trentaine à peu près de, de pages avec des choses à obtenir. J'aime vraiment énormément cette activité. Et en plus, ça pousse quand vous êtes tout seul à parler avec les cast members. Et vous en apprenez également sur les animaux. Donc euh, c'est vraiment une très très bonne expérience. Et si vous avez des enfants, franchement, je peux que vous le recommander. Autre activité dont je voulais vous parler, qui est un petit peu particulière, c'est le Wild Africa Trek. Si vous avez suivi mes story time à Walt Disney World, vous êtes déjà probablement au courant. Et Walt Disney World propose un tour en fait qui est payant et en supplément qui vous permet d'avoir pendant 3 heures accès à des backstage, de goûter un menu assez particulier et surtout d'être au plus près des animaux. C'est une expérience assez incroyable et enrichissante. Si vous avez les moyens, vraiment je vous la conseille. Il faut réserver à l'avance mais honnêtement, ça ne peut que valoir le coup. Je vous mets quelques photos de mes expériences euh, en 2016 mais franchement, c'est un souvenir inoubliable et j'ai adoré ça et il faut savoir que le montant que vous dépenserez pour euh, Ce tour est entièrement reversé aux animaux. Nous nous trouvons à présent à Epcot, devant la partie World Showcase où il y a une activité avec péril Alors je vous explique un petit peu, je n'ai jamais fait cette expérience, je vais la faire avec vous aujourd'hui. En fait vous avez toute une mission à mener avec votre téléphone, donc il y a un site où il faut se connecter et ensuite vous avez juste à résoudre les énigmes. Ça dure pendant une journée et je vais tester ça avec vous. avec d'énormes guillemets alors franchement ça me fait trop rire alors l'histoire c'est quoi en fait d'où venge a craqué sur une française mais il comprend rien de ce qu'elle dit et en gros elle lui dit qu'elle veut pas de lui avec son terrible accent, ou il crée un dé-accent Ninator <rire> pour essayer de se débarrasser des accents un peu pourris pendant ce temps là en France il y a Perry l'Ornithorin avec toute la famille qui sont en vacances Phineas et Ferb essayent de créer une statue de Candice et pendant ce temps Candice elle veut retenir l'attention de Jérémy mais elle doit en même temps surveiller ses frères, enfin c'est trop marrant j'ai l'impression de voir un épisode inédit en fait et en tant que grande fan de Phineas et Ferb c'est juste un grand plaisir et là on va recevoir les instructions justement pour euh, mener à bien cette mission. Donc là la mission c'est de se rendre dans cet endroit précis. Ça, ça nous a emmené à cette machine-ci que j'avais jamais remarqué. Donc, là maintenant, on doit aller à la boutique Souvenirs de France pour la prochaine étape de notre mission agent 1. Vous verrez que c'est assez amusant et ça permet de donner une nouvelle dimension aux différents pavillons. Donc ne peux que vous recommander cette activité assez particulière qu'on peut faire qu'à Walt Disney World et en particulier à Epcot. Il y a une autre attraction dont je dois absolument vous parler, quelque chose qui est incontournable quand on est à Epcot, à Walt Disney World. Et c'est encore une activité qu'on peut faire ici, c'est goûter les fameuses boissons Coca-Cola. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Il y a une boutique Coca-Cola avec des boissons du monde entier euh, dont une... Qui est très très reconnu puisqu'il s'agit du beverly qui est apparemment une boisson dégoûtante donc ce que je vous propose c'est de faire la dégustation avec vous je l'avais fait il y a deux ans mais du coup c'est beaucoup plus drôle de faire ça en vidéo avec vous et que vous ayez mes réactions en live voilà les différentes boissons avec la différente fontaine et il est temps pour moi de boire alors on va commencer par le pérou du coup avec le inca cola La boisson est verte, ça n'a pas l'air très appétissante. Félicitations partient, Chimneya. Ça pique. Ça sent bon. C'est très bon même, je sais pas ce que ça fait. Alors c'est comparé à du chewing-gum, effectivement, on dirait un mélange entre chewing-gum et le citron. Bon ça va, cette boisson-là, ça passe à peu près. Nouvelle boisson du Zimbabwe. ça sent très très fort c'est très très sucré ouais on dirait un malabar mmh, je préfère celle d'avant nouvelle boisson d'Afrique euh, c'est le bibo c'est un nom très rigolo ça et c'est au kiwi je suis pas sûre que je vais aimer hein. bah disons c'est ce que je préfère pour l'instant on dirait plus un multifrit qu'une boisson au kiwi mmh. Moi ouais, je l'ai bu en entier, donc euh, je préfère le bibo. Bon, le Japon a une réputation de faire des boissons et de la bouffe un petit peu particulière. Donc on va voir si BG Beta euh, a bon goût ou pas du tout. je sent bien l'eau, peut-être de l'eau à la carotte quelque chose comme ça, mais ça a pas un goût... Euh, pas ouf, hein. pas ouf, pas ouf, non non, on ne valide pas. Pour l'instant, le bibo est grand vainqueur et ça c'est le pire de ce que j'ai goûté. Bon, Thaïlande aussi est en panne, on va tester le Franda de Grèce à l'ananas ah ça sent bien pour l'ananas ah. le mélange entre l'ananas et le pétillon c'est à que je déteste les boissons gazeuses et... ah. on détient le vainqueur du pire là. donc le fameux Beverly spécial vient d'Italie allez c'est la dernière bah, l'arrière goût est pas ouf donc hein. clairement ça petite. je dirais plus de l'aspirine en fait ça n'a pas d'odeur particulière c'est plus une boisson qui sert à rien mais pour moi c la pire en goût c'est la Fanta de graisse hein. Mmh, ouais ça se joue entre les deux quand même hein. en tout cas je vous conseille vivement cette activité donc c'est disponible dans toute la boutique Coca-Cola et en fait le grand avantage de ça c'est que c'est gratuit donc euh, vous n'avez rien à perdre à tester actuellement devant le restaurant Hollywood Derby pour vous parler d'une expérience qui est vraiment unique à Disney World et que je vous ai caché la Pixie Army puisque je saisis une petite vilaine. Dans ce restaurant sachez que vous pouvez dîner, manger avec un imagineur donc une personne qui a travaillé sur la construction d'un parc Disney donc des attractions etc c'est une expérience qui est totalement unique qui est proposée ici <musique> Et voici notre table. On est donc 10 personnes à tenter l'expérience. My name is David Rothman, I'm an associate show design and production manager of Walt Disney Imagineering. Uh, I um I'm going to tell you all about myself but what I'd first like to do is go around the table and hear about you just tell me your name uh why you wanted to have lunch with a an Imagine here and if you were if somebody in your family just said come on we're going to do this and you got drive along just tell me what your favorite attraction is you don't have to install that bon, me voici sortie du. Donc me voici sortie du repas avec l'imaginaire. Alors je n'ai pas pu vous filmer parce que les caméras étaient interdites. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, on était 10 à table. C'est une réservation qui doit être faite à l'avance. C'est un menu qui est donc imposé. Il y avait deux entrées, un plat à choisir parmi une sélection et un dessert. Pour le tout, j'en ai eu pour 104$ dollars avec le tips inclus. Donc ça veut dire que ça fait à peu près... 90 euros, que je trouve pas spécialement excessif, je m'attendais à beaucoup plus pour être très honnête avec vous, c'était une expérience qui a duré 2h30, donc pendant 2h30 on a posé nos questions à cette personne-ci qui donc nous a répondu sur tout ce qui était sur son métier, les attractions de Walt Disney World c'était une personne qui était assez importante, il a travaillé pendant des années et des années à Disney, il travaille d'ailleurs encore aujourd'hui à Walt Disney World. Là il travaille actuellement sur un restaurant sur le thème de l'espace qui va ouvrir à Epcot. Il n'a pas pu nous en dire plus forcément parce que c'est un projet secret mais personnellement j'étais même pas au courant qu'il allait avoir un restaurant de ce type donc j'étais super contente d'apprendre l'information. C'est un genre de manager donc il est dans les hauts locaux, il expliquait que l'année dernière il avait bossé sur 14 projets, ça peut être autant attraction que restaurant que euh, hôtel, enfin il a notamment travaillé sur l'attraction Frozen, sur Avatar. Il a travaillé sur la la première attraction qu'il a faite c'est Enchanté de Tiki Room, euh, il a également fait Motor Action à l'époque où c'était encore ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, et c'était vraiment génial de pouvoir discuter avec lui, on a vraiment bien pu interagir avec lui, il était super intéressant à rencontrer, vraiment beaucoup aimé, en plus il a donné des conseils par rapport à l'Imaginering puisqu'il nous a expliqué qu'en gros pour lui ce qu'il fallait c'était surtout avoir des diplômes, lui a grimpé les échelons en interne puisque c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les parcs Disney, c'est à dire qu'il a commencé par être opérateur attraction et petit à petit il est arrivé dans l'Imaginering. mais il explique Qu'en gros, un diplôme de 4 ans équivalait à 20 ans d'expérience au sein des, des parcs Disney et qu'il y avait certains échelons qui pourraient jamais grimper parce que lui n'avait pas eu la chance d'aller à l'université, il n'avait pas les moyens ou quoi que ce soit. Euh, que vous racontez de plus à ce sujet Parce que il y a eu tellement d'informations et c'est vrai que deux heures et demie déjà c'est très long, mais surtout quand on quand c'est pas notre langue maternelle, ça demande beaucoup de concentration. Euh, je lui ai demandé ce qu'il pensait justement de Disneyland Paris, il m'a dit que tous les parcs étaient différent et que ce qu'il aimait justement dans le parc Disneyland de Paris c'est que y a, on sentait la différence de culture entre chez eux et chez nous. Il m'a également dit qu'il aimerait beaucoup aller visiter euh, Tokyo Disneyland, que c'était son prochain objectif et je lui ai demandé quelle était l'attraction qui pour lui avait représenté le plus de challenge parce que bah il a quand même travaillé un peu partout hein et il m'expliquait que pour lui c'était Frozen qui était techniquement le plus compliqué puisque il euh, bah, y a tous ces visages en, en 3D. Il y a notamment un travail sur les mains d'Elsa quand elle chante Let's Go donc c'était une attraction qui avait représenté beaucoup de challenge pour lui moi personnellement je me sens vraiment hyper chanceuse d'avoir pu vivre une telle expérience, là encore c'est un truc qui ne peut se vivre qu'à Walt Disney World, c'est pourquoi je voulais vous partager ça dans cette vidéo en priorité. C'était très tentant de vous en parler dans le vlog mais je me disais quand même que cette vidéo sur les expériences uniques à faire, bah, c'était vraiment l'occasion de le faire. Et apparemment il y a euh, dîner avec un animateur, alors je sais pas si c'est ce qui était avant euh, dîner avec un imaginaire ou comment ça se passe. Mais en tout cas franchement c'était assez incroyable. Euh, si un jour il y a dîner avec un animateur, autant vous dire que je reviens à sea World. <rire> je ne pourrais pas rater ça. 90$ pour avoir 2h30 plus un repas, entrée, plat, dessert, boisson à volonté euh, avec un Imagineur. C'est pas très cher payé je trouve. Après ce n'est que mon avis et je comprends qu'on puisse pas forcément le faire. Mais je préfère largement cette expérience là que payer 25€ à la Fan Day Et euh, suivre une assemblée avec plein d'autres gens et où il y a moins cet échange. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir vécu ça. Et euh, quelle expérience de fou quoi. Enfin je suis juste hyper hyper hyper heureuse. Au Magic Kingdom sachez qu'il y a une autre expérience que vous pouvez tenter qui s'appelle Magic of the Sorcerer. C'est un jeu qui est très très connu et populaire ici, disponible à Main Street donc il vous suffit juste de vous enseigner et on vous donne une carte trésor avec des petites cartes à jouer et vous avez différentes animations à travers le parc. C'est la première fois que je le fais donc je vais le tenter avec vous et on va voir ce que ça donne. Donc L'endroit pour jouer à ce jeu est juste ici, donc on est sur Main Street, juste à côté de City Hall. Et je vous emmène avec moi. Regardez-moi cet endroit comme c'est magnifique. On est dans une caserne de pompiers en fait, ce qui explique la décoration un peu particulière. Et en fait, on se fait engager par Merlin pour combattre les forces du mal avec nos cartes. Il faut savoir qu'on peut revenir chaque jour pour avoir de nouvelles cartes. On vous donne un paquet de cartes de base et les cartes sont à collectionner. Donc j'ai eu Quasimodo, Yensil de Fantasia, Pinocchio. Simba du Roi Lion et Aurore et je trouve ça drôle parce que ce sont des personnages qui sont pour la plupart assez peu représentés et donc vous avez cette carte avec vous pour voir un petit peu les points. Donc là vous avez la partie Fantasyland, la partie Main Street USA, je trouve la carte absolument sublime. Là la partie Liberty Square, Frontierland et Adventureland. <musique> mansion on a la boutique Memento Mori et à l'intérieur il y a possibilité de faire un souvenir qui est véritablement unique en son genre au milieu de tout ce merchandising un petit peu particulier et donc thématisé sur euh, la haunted mansion vous avez possibilité de devenir à votre tour un mort vivant en fait voilà vous avez la possibilité de faire exactement ce genre de portrait je vais voir si je peux vous trouver des exemples dans la boutique voilà ce que ça donne en fait donc vous vous placez, vous avez votre visage normal et l'effet un petit peu euh, mort vivant. Je trouve que c'est un très très beau souvenir, très original et comme vous pouvez le voir ça coûte 19,95$ plus ce taxe. Je ne saurais pas trop quoi en faire personnellement mais si vous êtes fan de l'attraction je peux que vous recommander cette expérience et vous avez la cabine photographique juste ici. J'en ai fini de vous présenter toutes les choses un petit peu insolites, particulières qu'on peut faire à ah Walt ouais, Disney World, j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez aimé le plus faire si vous en aviez l'occasion si vous avez également des aventures des choses à partager notamment à Disneyland Paris n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ça me ferait très plaisir de savoir, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la Pixie et on attend la prochaine vidéo, vous prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous